Qui commence ça... bah Vas-y, je vais voir ce que tu dis. Alors, Cédric Ramadier, un auteur euh, talentueux. Et Vincent, euh, bah, il, est, il est illustrateur et auteur. Nous, on fait des livres ensemble depuis une douzaine d'années. Bah, L'idée, c'est que le, le. On se met, on met le livre. Le, le, comment dire, il y a une espèce de transposition c'est pas l'enfant qui doit s'endormir c'est l'enfant qui doit endormir le livre c'était ça l'idée C'est qu'il parle le livre et, et comme s'il parlait à un enfant comme si on, on échangeait les rôles un peu et du coup ce livre fonctionne simplement on va coucher le livre donc qu'est-ce qu'on qu qu lui demande qu'est-ce qu'il doit faire avant d'aller se coucher il doit faire pipi, il doit se laver les dents il doit bien avoir chaud, boire un verre d'eau ce qu'on fait, après on éteint la lumière on lui fait un câlin et et on le laisse dormir. Et en fait, l'enfant, il transpose et il... il fait au livre que lui, on lui fait tous les soirs. Mais j'ai un petit peu... Euh... Souvent, ça vient très naturellement. Mais là, sur ce livre-là, je me rappelle que j'ai un peu cherché. Que je trouve le... Et notamment, je. Bon, on voit que le livre, il prend vraiment tout. En fait, le, le... le... le visage, hein. le livre est un visage. Et cette idée-là, elle n'est pas arrivée tout de suite. J'avais commencé par vraiment faire un visage avec des oreilles, on voyait du coup, et je me suis aperçu que en... c'était plus un livre, c'était une tête en fait. C'était une tête, et le, à partir du moment où j'ai zoomé et où vraiment le livre est devenu euh, complètement le, le personnage, ça s'est mis à fonctionner. Un hasard, ça tombe, Ouais, ouais non, ça n'a rien à voir, c'était un qui était prévu depuis assez longtemps. Il y a la demande de l'enfant qui est là. J'ai bobo en fait, c'est un appel pour euh, il veut un câlin ou il n'est pas bien, mais euh, c'est sûrement autre chose. Est-ce qu'il s'est vraiment cogné, etc. Peu importe. Et le fait de le transposer, lui dit de faire la même chose au livre, je pense que ça leur parle beaucoup. Alors moi je dois avoir une liste d'une bonne vingtaine, euh, ah, plus oui. encore, je pense. Bon ben, au prochain livre. Hein. À bientôt